Le gouvernement pays Canada a annoncé, côté confirmé, sanctions contre le ministre haïtien Beto Dosé, à Cliss Ketel pour financement gang en Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue, pas vous jeudi a nou 20 à nous encore, 20 décembre 2022, nous comptons ensemble avec les principales informations à clot, nous allons le développer pour vous en temps. Journal là pour aujourd'hui. Information qui sortit la Kaye Voisin, confirmé de Haïtiens à klot encore victime nan yon accident bus rive frape yon à la cause de goke kase rive nan populasyon Aïsien nous nou genyen de qui sont nan kampanouan. Yo policier tombe en babal, la moun yon pa rive identifié nan Delma 30 nan zon la Kaye li, et situation sa rive souza ka malonete peya absibi depuis quelques temps kapta banda et nous pa kon nan ki Côté sa a privé. Gagne tout PM Ariel qui depuis quelque temps a annoncé yon éventuel débarquement forcé force étrangère en Haïti. Cependant, dans optique sa, chef primatia réitéré volonté à demander sa a, m'a dépressé pour ces communautés internationales là, pour pencher sous cas Haïti a, m'a déranger force étrangère vine aider Haïti à l'endroit Nations Unies et puis décrété année 2023, yon consacré l à l'élection, à moyen pour capable renouveler ou bien mettre l'institution l'État sous pied, côté yo capable d'élu un président démocratique, sénateur, député, pourquoi pas magistrat dans toute ville. Il yo. Yo faut encore être ensemble avec nos co micro TV83. Gardez-vous par les nouvelles là et demandez-nous pourquoi faire ça à l'autre monde qui a visité pour la première fois, abonnez à la chaîne ou pas regrette toute information, yo abvini la chaîne sans gratter tête, nous avons un bon gentil ami. la République dominicaine, deux citoyens haïtiens qui, malheureusement, sont décédés ou morts dans un accident de circulation. Euh, qui fait euh, de nous capable nou nous image sur tout euh, réseau social. Côté, euh, selon nous, pour plus de détails sur ça, et sur réseaux réseau social, même les on dit y a deux mondes qui mourir, pas deux Haïtiens qui mourir, mais selon l'image, il plusieurs mondes qui semblent mourir. Euh, République dominicaine, il a deux citoyens qui mourir dans accident de circulation, deux compatriotes haïtiens, ça a eu, il y a le dans accident de circulation qui fait... Azua 87 km à l'ouest capitale Santo Domingo selon sa uh, e quotidien listing diario rapporté les préciser gain plusieurs blessés qui recense accident sa fête pendant un bus transport public qui a suivi trajet Elias Pina Santo Domingo a un camion qui entre en collision sous autoroute Sanchezla dans zone Azua information sur deux monde qui uh, mouru pas révélé mais Yo, yo l'âge entre 43 à 34 l'année selon le chauffeur camion est sauvé après accident yo, blessé transporté bien rapide non euh, l'hôpital régional Tawana nan toujours selon un journal Listine Diario c'est ça c'est deux compatriotes haïtiens qui mourent un accident de circulation dans la République dominicaine nous avons la cayenne nous avec information ça malheureusement c'est comme ça nous a pas commencé ce journal là gagné policier govent roul qui c'est un policier agent 4 qui malheureusement tombé en balle Ailleurs, le lundi, dans 31, policiers policier a été détaché, uh, uh. détaché avec uh, chef personnel d'Apla, selon Sina Je jean dis, il y a un gouvernement, l'agent 4, qui sont non-policier d'APSA, qui tombe en bas de la balle. Il uh, n'y pas eu d'identification. Ailleurs, le lundi, selon l'information, l'action s'est passée. Dans Delma 31, après les policiais, il été détaché avec chef personnel d'Apla. Déjà, il 53 policiers qui tombent en bas pour l'année uh, 2020. 22. Nous Nous euh, parlé dans l'autre euh, dossier dans le journal là avec le euh, Premier ministre Henri J'ai nous annoncé ça dans euh, journal là et gagné un euh, Premier ministre qui recevoir une résidence officielle Lina Musso salutations officielles fin d'année avec nouvelle avec nouvelle corps diplomatique chef mission diplomatique consulaire, à, qu'on représente l'organisation internationale, dans le discours circonstance, les chefs gouvernement, remonté à année, font rappel pour année 2022, a qui était difficile pour pays d'Haïti côté sécurité, problème économique, euh, en tapta Ariel Henry dit, il souhaitait force multinationalité, mandat privé, non pays pour venir supporter PNH, là. L'été, ça, léger fort international, là, qui sanctionnait, si, là, qui n'a connivance à gang, non payant, en côté pour le ministère Ariel Henry, Jean-Philippe Massia. Hélas, force est de constater que si le ciel nous a fait grâce des catastrophes naturelles, l'année qui s'achève nous a amené son lot de turbulences causées par les hommes. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, ni vous assommer avec un inventaire de cas de kidnapping, des meurtres, des blocages de route, empêchant la libre circulation des hommes et des biens. Tout ceci dans un contexte de récession économique, d'inflation galopante et de difficultés pour nous à vivre au quotidien. La situation qui prévaut aujourd'hui nous impacte tous, mes compatriotes d'abord, mais aussi nos amis étrangers qui ont eux aussi été touchés. Je devais, à la vérité, de dire sans langue de bois ce qui n'a pas été au cours de l'année écoulée. Mais je suis par nature un lutteur et un optimiste, un patriote et un démocrate qui croit toujours qu'en dépit des difficultés qui peuvent paraître insurmontables, nous devons continuer à nous unir pour sortir Haïti de cette crise interminable. C'est pour cela qu'avec le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger, nous avons pu conjuguer tous nos efforts pour éviter le pire voulu ou souhaité par certains. Au prix de lourds sacrifices, nous avons mobilisé des fonds pour doter la police nationale d'équipements indispensables pour effectuer sa difficile mission, même si des difficultés de livraison des immatériels ont limité considérablement sa capacité d'intervention. Nous avons sollicité l'assistance d'une force spécialisée pour accompagner la PNH en vue de rétablir l'ordre sur l'ensemble du territoire et de faire régner la loi. Je saisis l'occasion pour remercier le secrétaire général. Des Nations Unies pour avoir relayé notre demande auprès des membres du Conseil de sécurité. Nous espérons que dans un avenir proche, cette force multinationale d'appui à la PNH doit être à pied d'œuvre. Nous apprécions le support de la communauté internationale qui a démontré son engagement à nos côtés dans la recherche d'une solution durable à la crise en prenant l'initiative de sanctionner ceux qui soutiennent les gangs armés et alimentent les trafics illicite de toute sorte nous la remercions. De l'autre côté pour le ministre a dit année 2023 puis année électorale dans sens ça li compter sous support pays amis pour tabli la paix dans pays ailleurs il se appelle par tous secteurs dans pays pour rejoindre li dans cadre compromis national qui va déboucher sur organisation élection pour mettre pays par et li on coûter une autre fois hier il toujours dans micro Jean-Philippe Massé. Nous avons besoin de la solidarité agissante des pays amis pour établir, pour rétablir cet environnement sécuritaire, indispensable si nous voulons permettre aux acteurs politiques et de la société civile de faire campagne en toute liberté, sans avoir à craindre pour leur vie et celle de leurs militants. J'insiste sur ce point parce que nous avons la volonté la ferme détermination de faire de l'année 2023 l'année des élections qui nous permettront de remettre sur pied nos décisions démocratiques et de rendre la direction des affaires du pays à des élus librement choisis par le peuple haïtien dans le cadre d'élections transparentes et inclusives. Mesdames, Messieurs, je vous prends à témoin pour lancer un ultime appel à celles et ceux qui croient dans les valeurs démocratiques à se joindre à ce compromis national qui nous conduira vers un transfert apaisé du pouvoir à des élus. Certains me reprochent d'avoir perdu trop de temps à chercher un compromis. Mais je continue de croire que c'était la bonne formule parce que c'est dans l'unité que la famille haïtienne a réalisé des prouesses dans le passé. Et c'est dans l'unité qu'elle triomphera dans cette crise et s'offrira des perspectives de stabilité, de prospérité et de bonheur dans une Haïti pacifiée, une Haïti prospère, une Haïti à nouveau fière. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous contenter de prendre de bonnes résolutions pour l'année prochaine. Nous allons avancer maintenant avec les femmes et les hommes de bonne volonté qui souhaitent et prendre les dispositions qui apporteront la preuve de notre détermination à tout mettre en œuvre pour revenir dans les meilleurs délais à un fonctionnement normal de nos institutions démocratiques. Nous continuons à parler aux uns et aux autres doyen corps diplomatique là César Alberto fait qu'on est corps diplomatique là pa jamais ménagé g pour soutenir peuple haïtien diplomate là fait qu'on est crise politique là qui a un impact sur la vie peuple haïtien surtout insécurité qui pas suspend val l'étérre César Alberto fait qu'on est y a tenn yon consensus là nan mitan diferan aktye pour finalement jwenn une solution acceptable à crise la en côté César Alberto nan micro Jean-Philippe Massier nous n'avons pas cessé de faire des efforts pour soutenir Haïti dans cette crise que l'on définit comme complexe et multidimensionnelle. Les chefs de mission présents ici connaissent les souffrances et les besoins du peuple haïtien et ils collaborent en coordination avec le gouvernement pour atténuer et améliorer la situation des personnes touchées par la crise. Pour autant, il y a une dimension qu'il me semble importante de souligner, et cette dimension humaine impacte sur la majorité de la population et sur nous-mêmes à travers de nos communautés de résidents, les personnels haïtiens qui travaillent dans les ambassades et les fonctionnaires des ambassades des organisations internationales et des organisations non gouvernementales accréditées en Haïti. Nous avons tous été touchés par l'augmentation des problèmes de sécurité au cours de l'année écoulée. En ce sens, nous souhaitons adresser nos remerciements appuyés à la police nationale d'Haïti, lorsque nous avons fait appel à elle quand nos installations et nos collaborateurs ont été affectés par l'insécurité. Je voudrais aussi m'adresser aux ambassades et aux membres du corps diplomatique pour leur solidarité lorsque notre fonctionnement a été affecté à chacun de ces crises. Un diplomate est celui qui s'occupe des relations internationales entre les États. Bien évidemment, je crois que chacun d'entre nous voudrait davantage, à listar de nombreuses ambassades dans le monde, travailler avec actif sur le traditionnel de notre action, comme promotion culturelle, promotion commerciale ou la négociation des accords internationaux de diverses sortes. Aujourd'hui, ces questions ne sont pas oubliées, mais elles sont trop souvent remplacées à l'ordre du jour par les dialogues avec les acteurs politiques, économiques et sociaux haïtiennes puisque c'est leur en complément de celui du gouvernement, de qui dépendent les conditions de vie de la population telles que la sécurité, la sécurité alimentaire, les droits humains, l'éducation, la santé, la corruption, la transparence et d'autres. Ce ne sont pas les seules questions prioritaires pour nous les diplomates accrédités en Haïti. Nous espérons voir pendant la durée de notre poste à Port-au-Prince une solution démocratique Issu d'un consensus large entre les haïtiens pour donner des signes d'espoir à une population qui souffre sur les conditionnalités déjà mentionnées et qui attendent s'exprimer par voie des urnes. Avant de finir, je voudrais mettre en relief les efforts continus des Nations Unies et de nos collègues qui travaillent dans les différents forums multilatéraux, notamment les régionaux. C'est toujours gros embouteillage en bas de pour jouer une gaz sans compter un pilote qui était fin même. Galon Gaza a déjà 1500 gouttes dans la rue. Alex Goutte, s'il était penché sur ce dossier, ça. a présenté nos reportages. De jour en jour, la te gaz la a pris forme dans le pays. Si vous pompe qui a gaz, c'est un gros bouteillage à gros bouskilade. Quel citoyen citoyens a expliqué, péripé si bas de pompe gaz gaz qui mon cher, vous pouvez pas pour fonctionner, vous dollars à tel la Vous déjà gaz qui gaz a Vous un gaz qui a qui gaz fonctionner. nous gaz a Citoyens, n'ont pas de l'eau dans bouchon pour dénoncer irresponsabilité gouvernement en place là qui la cause situation ça répéter une autre fois encore. a stratégie pour continuer monter sous fait fois. Si citoyen ça qui sous petit ça Citoyens ça a le gouvernement créer conditions pour capable de gaz là sans être chargé. Galon gaz déjà 1500 goudes sous machine informelle là pendant l'été difficile dans Pompio qui ont même préféré vendre gaz là dans Galon au lieu machine à motocyclette Effectivement, il y a un plan pour remonter le prix gazant gaz là encore d'après plusieurs syndicalistes transport. gros autobrés qui n'ont pas commerce gazier, pas satisfaits par rapport à bénéfices qu'ils fait dans le dernier ajustement. Qui donc, ils ont proposé un autre ajustement d'après syndicalistes du club bénissois qui dénonçait le comportement sous cette secteur privé. Imagine où vous l'état pour ou, ou, e ou dit l'état mais pour combien kom de l'état e c'est bon là pour ben acheter pour 115 dollars là on vient nous dit l'état on même pas cacher pour pour pour c'est pour subventionnel l'état e bon l'état e bon pour 50 dollars ça veut dire va combien qu'on pour faire qu'on fait 65 dollars c'est là où on de fait cobra des jeunenel t'a dit n'ego fait 350 millions de dollars c'est menti parce que n'ego fait près de 1 500 000 dollars année sous gaz là. Quand il y a là où il y a eu un hôtel, il y a eu cop, a dans le stockage. Quand il y a là, qui ça a fait L'arrière où Ariel vient faire fait toute compagnie distributeur vient tourner compagnie qui a à acheter gaz. Il pas eu un au à acheter Ça veut dire s'ouvre le van de gaz ou mettre à acheter gaz ou mettre à acheter gaz. Ça a fait fait son premier stock. Yo, yo, il y a fait déficit. Yo lagazal gazal en marché noir. Et ça, il faut que tu ne vois pas jouer un gaz à l'année dans le peuple pour jouer là la gaz de gaz gazal terre. Ou en privé là, n'importe côté ouais tout côté plein gaz. Kounia, ça a so, fait, il a fait marché noir Mais quand il y a pour les tags contre là parce que marché noir a vu une trop. Les gazards viennent pire, pire. Kounya, l'État vient perdre du contrôle. Ça le fait Kounya. Il fait, il bloque et en bas, parce que en 2021, cette calendéte dit, mais qui encore l'État s'est ouvert à Bandi. Le bankobla est de 20, il a ouvert. Mais il pas consacrer parce que qu'on quoi biotech qu'on fait. L'État est comme subventionnel. Il n'a pas qu'à faire Kounya parce que Kounya c'est au calastel. Bah bon, le bank crédit, le ban ou lettre de crédit, Kounya. On fait <mix> comme là. Quand il y a besoin d'augmentation, augmentation de 150 gouttes, mais nous avons des en Haïti. Les gens qui dirigent nous ont des fonds, ils ont standard international. Ils connaissent et on gagne un gaz à 25 dollars aux états unis Mais ils n'ont pas jamais dit qu'on ils ont employé à toucher aux Etats-Unis, que puissent acheter gaz gaz ou même pas puissent acheter. pas de qualité à tout. Non, oui, oui, oui. problème qualité, ça me défend un rapport. sur tu es un compagnie qui t'a fait les nouveaux, qui t'a fait te un te appel d'officier, et puis ça le fait, il y a un gaz de mauvaise qualité. gaz, vous êtes comme nous, alors il y a un de gaz qui marque PB 95, PB B, SPB 90. Et puis monsieur vient dans gaz qui pire que 80. Les gaz à piba il vient plus. Mais il vit une mauvaise qualité. Et ça fait, Mais ça crase les moteur autour. Il crase et ça fait en 2016 un pile moteur écrasé. 2016, y a eu le contrat, mais nous, vous, nous vous, n'avez pas même bureau en Haïti. Il était un représentant que mettent des sanctions sur l'île. là. Il a déjà fait déjà Mais il a déjà oui Mais je ne pas je dis Le conseiller me dit, je ne parle pas de je ne de moi. Bon, l'été, il y a des subventions. Il était qu'on avant. Vous pas qu'à faire comme ça encore. Donc, il y a 170 goutes là, c'est normal, il y a fond, un, un dollar, deux dollars sur Galois. Vous mm -hmm. pas qu'à faire et vous déclarer pour pour faire l'aise pour le gaz à 150 dollars, 770 goutes. Vous fait volume comme que vous rien fait Le gaz comme produit bon, transversal n'est pas à dans la mer, privée privé. Mm -hmm. C'est à l'État qui t'a à Responsable à l'évêque l'a rappelé tout. C'est gros l'argent qui a brassé dans le commerce gaz là, ça qui empêchait l'État de résoudre le problème gaz. Défenseur pris comme exemple, c'est un stockage qui était dans certains départements d'un pays. L'État a abandonné sous pression. Certains gros bras qui ont fait gros l'argent n'a pas gaz dans le camion. Écoutez une autre fois euh, gardi Maison œuvre, toujours dans micro Mané samedi. De concentrer Gaza, elle n'est pas faite parce que majorité n'est qu'il dans l'État, ou bien n'est qu'il dans le secteur privé, ou bien camion qui prend gaz à Port-au-Prince, mais les locaille, mais les locaille. Au caille déjà. Au déjà. Au caille déjà. Du côté de la baie des Flamands à Cavaillon. déjà Oui, oui qu'on prend gaz pour Central Les Saline. -ce qui ont abandonné, le, au lieu de résoudre problème, de gaz là pour avons gaz pour tout grand sud là, yes. parce que tout près est lui au lieu de <laughs> décentraliser là, <laughs> neuf de camion, camion pour député, pour sénateurs, pour nègre dans secteur privé, souvent nous avons tout, parce que la semaine prochaine, cette va passer sur, sur tout qui un rapport, rapport sous tout, eh bien, et fait. Pour ça, ils bloqué. Est-ce qu'il y a une possibilité pour nous même tout nous là Parce que depuis que l'État n'a pas existé, depuis que l'État n'a pas existé, y'a qu'à faire ça. Pourquoi il y a des bagages qui ont fait là Ils sont pas entré dans aucun cadre côté mouna vivre dans l'État. côté il existé l'État. Ou nous avons près de deux ans. Parce que depuis un mois de juin, nous pas traversé la locale, nous avons été tranquillement. Et le directeur général de la police venu, il dit, bientôt serait bientôt une solution communauté internationale vini, il dit ma pedo. Et puis oh. nous tous bien vagues. Semaine, ça, c'était OK, c'était Grand y Kounia, même tout grand noir, on pas passer même. Qui sont en fait. Et Bang. pas monter gaz, comment on va fait mon cher